The mais je suis en train de tester la dernière TicWatch, la TicWatch Pro 3 Ultra qui est sortie cette année, une petite réédition, une petite nouvelle édition de la fameuse Pro 3 qui l'année dernière a fait beaucoup d'heureux car c'est une montre sous Wear OS qui grâce au dernier Snapdragon 4100 permet d'avoir à la fois de la réactivité, de la rapidité et surtout d'allier bon rapport qualité prix avec aussi un double écran, bref on ne va pas refaire le test, le test de la Pro 3 est disponible le test de la Pro 3 Ultra arrive, aujourd'hui on va simplement la comparer à ah, la Galaxy Watch 4, vous savez, l'emblématique Galaxy Watch 4, déjà, emblématique, qui est sortie cette année et qui a tout pour être la meilleure montre connectée pour smartphone Android. Du coup, est-ce que le Challenger TicWatch Pro 3 Ultra va donner du fil à retordre à la Samsung C'est parti pour le comparatif. Commençons par comparer la différence de prix. Tout d'abord, il y a différentes tailles côté Samsung, différentes tailles, il y a différentes éditions, il y a la Galaxy... Watch 4 normal et la Galaxy Watch 4 classique. Là, pour ce comparatif, on va rester sur des montres qui se ressemblent. Donc, on va partir sur un comparatif entre la Galaxy Watch 4 classique grand format qui sera un format de 46 mm et se rapprochera le plus du design de la TicWatch Pro 3. La Galaxy Watch 4 classique grand format démarre à 399 euros. 399 euros, c'est pour la version GPS. Elle existera aussi en version LTE 4G à 449 euros. Concernant la TicWatch Pro 3 Ultra, on est aussi sur le version GPS pour l'instant mais une version LTE va sortir d'ici quelques jours quelques semaines la version GPS est à 299 euros soit 100 euros de moins que la Samsung et la version LTE qui n'est pas encore sortie devrait être aussi à 350 euros donc 100 euros de moins que la Samsung du coup est-ce qu'il vaut mieux garder 100 euros et partir sur une TicWatch Watch ou partir sur une Samsung continuons Parlons du coup de la différence de design. Une grosse différence de design, même deux grosses différences de design. Lorsqu'on va mettre les deux montres à côté, on va y revenir, ça va être déjà la lunette rotative côté Samsung et le double écran côté TicWatch. Une nouveauté aussi sur la Ultra, c'est que ce double écran va être aussi agrémenté d'un rétroéclairage qui va pouvoir être coloré. C'est-à-dire que cet écran passif va pouvoir changer de couleur et vous avez la possibilité jusqu'à 18 couleurs unies. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Mais à côté de ça, on va quand même aller voir le détail. La TicWatch Pro 3 Ultra, mesure 47 mm par 48 mm avec une épaisseur de 12,3 mm. La Samsung quant à elle mesure 45,5 mm par 45,5 mm avec une épaisseur de 11 mm. Elle sera un peu plus compacte mais on aura la même taille d'écran. On sera sur les deux montres sur un écran de 1,4 pouces. AMOLED avec une résolution de 454 par 454 pixels sur les deux constructeurs. L'avantage, je vous le disais, c'est que côté TicWatch, on aura un double écran. Oui, un deuxième écran à faible consommation d'énergie. C'est l'écran FSTN LCD qui va vous permettre d'avoir cette petite vue, cette petite vision de l'heure et des informations de santé lorsque l'écran AMOLED n'est pas allumé. Ce qui va vous permettre de gagner en autonomie. On va y revenir juste après. Ça, c'est le point fort de TicWatch. C'est TicWatch et Mobvoi qui a mis en place depuis la pro la pro quoi 2020 quelque chose comme ça ou même avant sur cette gamme de montres et ça fait beaucoup d'heureux moi c'est vraiment une facette de la montre que je trouve super sympa au niveau de la Galaxy watch 4 je vous disais l'autre grande différence de design, ça va être la bague rotative, la lunette rotative qui donne quand même un côté classe, même si je trouve qu'elle n'est pas forcément très adaptée à du Wear OS. Actuellement, on verra s'ils arrivent à gérer ça pour que on se sente aussi bien que sur Tyson. Ensuite, le design du boîtier va être un peu différent aussi. Au niveau des boutons, on est sur des boutons plutôt plats, plutôt rectangulaires, côté Samsung, alors que sur la TicWatch, on est sur des boutons plutôt d'horlogerie, assez classiques. De plus, la Galaxy Watch 4 est plus compacte et je la trouve du coup en version classique bah, plus compacte mais plus vous voyez un petit peu imposante Moins aérée Parce que je vous le disais le bracelet de la Galaxy Watch 4 va vraiment épouser le contour du cadran On n'aura donc pas cette petite espace qu'on peut trouver sur la Tic Watch entre le bracelet Ce qui fait que la montre a moins la tête d'une montre normale Pour finir au niveau des verres et de la résistance, on va être sur de l'acier inoxydable sur les deux montres, vers Corning Gorilla Glass sur les deux montres, et les deux montres ont la norme MIL-STD-810G, qui vont leur permettre d'être résistants à la fois à la poussière, à la chaleur, au froid, etc. A etc. l'arrière, on va retrouver quelque chose de plus classique au niveau TicWatch, avec un cardio-fréquence-mètre, un capteur de SpO2, mais on n'aura pas la technologie qu'on trouve sur la galaxie, c'est-à-dire ECG et bien entendu capteur de tension mais bon je vous rappelle que théoriquement pour avoir ces fonctionnalités il faut avoir un téléphone Samsung donc grosso modo on est sur deux montres qui se ressemblent parce que c'est circulaire et voilà il y a un petit peu le même état d'esprit, mais il y a quand même des grosses différences au niveau des boutons, au niveau de l'écran, au niveau de la bague rotative. Donc, moi j'aime bien les deux designs. C'est vrai que côté TicWatch, j'aime beaucoup le double écran qui va me faire permettre d'économiser bah, un petit peu d'énergie. On va en parler juste après, mais on est à peu près à une demi-journée en plus hein, sur une TicWatch que sur une Samsung que bah, j'ai poncé l'autonomie facilement. Pour finir pour les bracelets, sur le bracelet de la TicWatch Pro 3 Ultra, on est sur un bracelet en caoutchouc qui va être plus résistant que du silicone. C'est toujours un bracelet qui a une illusion de cuir d'un côté et de caoutchouc de l'autre. Alors que sur la Watch 4 classique, on est sur un bracelet en silicone qui fait aussi bien l'affaire, mais qui, comme je vous le disais, épouse le cadran. Moi, j'aime pas trop, mais il y en a qui aiment. Voilà pour ce qui est du design. Maintenant, parlons des caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques de ces deux montres, on va voir des choses différentes et des choses similaires. C'est normal. Déjà, au niveau de l'étanchéité, on est sur du 5 ATM côté Samsung. On est sur une résistance à l'eau IP68 côté TicWatch. Ça, déjà, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu cette évolution côté euh, ultra, c'est à dire la, le passage sur une norme 5 ATM. Mais bon, ensuite, on va retrouver le GPS. GPS intégré sur les deux montres. Côté TicWatch, on a les 5 GPS possibles. GPS, Baidu, GLONASS, Galileo, QZSS. Les deux montres auront un micro en haut-parleur. Elles auront des capteurs comme un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de fréquence cardiaque, un capteur de SPO2, un baromètre, un altimètre et un gyroscope. Côté Samsung, je vous le disais, en plus, on aura le CG et le capteur de tension artérielle et aussi le bio-tracker qui va vous permettre d'avoir la composition de votre cœur. Mais côté TicWatch, on aura le capteur hors-corps à basse latence qui va être un capteur de santé aussi. On en reparlera juste après. Les deux montres auront aussi le NFC pour accéder à Google Pay parce que sur les deux montres, on est sur du Wear OS. Avantage pour l'instant à la Samsung c'est qu'on est sur du Wear OS 3 sur la TicWatch on est encore sur du Wear OS 2 mais c'est une version qu'on avait vue sur la Pro 3 qui est une version un petit peu aménagée et agréable à prendre en main on n'est pas comme sur une ancienne version comme sur la Fossil Gen 6 donc cette version va vous permettre quand même de patienter assez aisément jusqu'à la sortie de Wear OS 3 qui devrait arriver en 2022 sur les montres TicWatch. Pour finir au niveau de la puce on est sur la dernière puce 4100 Snapdragon sur la TicWatch et on est sur sur une puce propriétaire Exynos sur la galaxy watch 4. je ne sais pas vraiment laquelle est la plus puissante mais sur les deux montres c'est archi fuite notamment parce que côté mob Boy, cette puce est couplée aussi à un double processeur qui va combiner la technologie de pointe et permettre du coup d'être plus rapide et plus autonome. Grosso modo, on en est là au niveau des caractéristiques techniques, des montres rapides des deux côtés, un système d'exploitation qui va être amené à être le même, mais on aura une meilleure étanchéité côté Samsung et quelques capteurs de santé supplémentaires. Maintenant, parlons de la prise en main, des fonctionnalités, qu'est-ce qu'on va avoir chez une et pas chez l'autre. Continuons au niveau des fonctionnalités maintenant les amis Je vous avoue que déjà on va avoir du Wear OS Donc on va avoir les mêmes fonctionnalités smart sur les deux Pratiquement les mêmes Ce qui va changer ça va être les fonctionnalités et les applications propriétaires de samsung et de TicWatch. au niveau de samsung la surcouche sera assez simple on aura le suivi de santé qui sera côté samsung et on aura health monitor si vous avez un téléphone samsung pour prendre votre pression et votre ecg côté tic aussi on aura une surcouche qui a su évoluer et qui sera aussi positionnée comme samsung côté santé avec voilà la possibilité du rythme cardiaque le stress etc etc ce qui va amener à avoir une application Mobvoid pour la santé et une application samsung pour la santé qui seront à peu près dans la même gamme l'application TicWatch a tendance à s'améliorer d'année en année à ajouter des fonctionnalités par exemple on a maintenant un moniteur de fatigue la possibilité de suivre et comprendre notre fatigue ça c'est une fonctionnalité de santé qui a été ajoutée récemment sur la ultra qu'on n'a pas forcément sur la samsung mais grosso modo les deux montres vont nous permettre d'avoir un bon suivi quotidien de santé un bon suivi de sommeil et un bon suivi sportif on verra pendant mon test si la TicWatch Pro 3 ultra est aussi précise que une Samsung mais grosso modo voilà on a deux montres qui savent se battre sur tous les plans. Smart. Côté Wear OS et santé côté application propriétaire. Les seules grosses différences, ça va être sur l'autonomie et sur les fonctions de santé avancées. Je vous le disais, ECG, Tension et euh, Composition Corporelle qui vont être disponibles que sur Samsung. Mais côté Mobboy, du coup, vous allez avoir plus d'autonomie. Il y aura dans l'usage avec le double écran, à peu près pour moi 30 à 50% de plus d'autonomie. C'est-à-dire vous allez pouvoir gagner presque une demi-journée en plus côté TicWatch par rapport à une Samsung. C'est vrai que ce double écran vous permet d'avoir l'heure sans avoir un Always On Display qui vous bouffe beaucoup l'autonomie. C'est donc là-dessus qu'il va falloir faire votre choix, donc laquelle choisir. Oui, laquelle choisir Là, ça va être assez compliqué parce que d'année en année, les TicWatch s'améliorent et viennent vraiment concurrencer les leaders qui stagnent un petit peu. La grosse nouveauté de Samsung, c'est du Wear OS cette année, le Wear OS 3 qu'on n'a pas encore mais qu'on va voir sur la TicWatch. C'est vraiment la grosse nouveauté, ça va être ce système d'exploitation. Il faudrait donc déjà reparler de ce comparatif quand Wear OS 3 sera disponible sur la TicWatch. Mais grosso modo, aujourd'hui, on a une montre à 100 euros de moins. 100 euros de moins où vous allez avoir moins de fonctionnalités de santé, de santé avancée. Mais est-ce que vous utilisez un ECG et en tensiomètre. Si vous n'avez même pas de téléphone Samsung, vous ne pouvez même pas les utiliser pour l'instant. Donc là, il va falloir choisir sur est-ce que vous voulez une montre avec plutôt une lunette rotative Samsung et on va dire une meilleure finition au niveau de l'application, etc. Parce que voilà, Samsung, ils font ça aussi très bien. Ou économiser 100 euros pour aller plutôt sur une montre qui va être Challenger et qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'autonomie. Je sais que du Wear OS plus l'autonomie, c'est difficile à avoir. C'est pourquoi les TicWatch Pro 3 et Pro 3 ultra sont les montres qui vont vous permettre d'avoir le plus d'autonomie possible pour du Wear OS donc c'est un entre deux personnellement c'est pour moi deux montres que j'aime utiliser j'arriverai pas actuellement sans Wear OS 3 vraiment me décider entre les deux mais c'est à vous de voir en fonction de votre budget et de vos envies voilà les amis pour ce petit comparatif dites moi laquelle vous préférez déjà juste au niveau design et laquelle vous aimeriez avoir en commentaire en attendant la prochaine vidéo vive à fond vive high e tech merci à bientôt sur ma chaîne